Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je ne pensais pas faire une vidéo sur eFootball aujourd'hui, je pensais que là, ça allait être très calme et que la prochaine vidéo, ce serait juste mon test. Sauf que, il bah, y a eu des news et des rumeurs qui sont sorties, mais c'est des rumeurs, bah, déjà, qui hype, qui sont positives et en plus, qui expliquent plein de choses. Parce qu'on était beaucoup à se demander, mais attends... Comment ça se fait qu'ils font un report de 6-7 mois C'est pas possible. D'habitude, des reports, c'est quelques semaines, un mois maximum. Mais là, le report, il est très, très, très lointain. On s'était dit, bon, c'est Konami, on a l'habitude. Des fois, il n'y a rien de logique chez eux. Mais en fait, si, il y a toujours une logique. Tu vas voir qu'aujourd'hui, je vais te donner deux rumeurs qui sont en plus pas incompatibles entre elles et qui expliqueraient beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Si bien sûr mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. C'est parti du coup pour la vidéo. Le 5 novembre, les amis, on a tous été douchés par Konami qui nous annonçait que leur jeu finalement ne sortirait pas le 11 novembre mais était repoussé au printemps 2022. Donc le printemps 2022, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est dans 6-7 mois. C'est très très très lointain. Et encore une fois, on se demandait tous la raison. On s'était tous dit, il n'y a aucune raison. Bah apparemment, si. Il y a deux raisons qui serviraient à Konami pour faire un truc, franchement moi, qui me chauffe de ouf. Je vous en parle justement dans cette vidéo, ça tombe bien, t'es au bon endroit. Pour comprendre un petit peu cette théorie, il faut repartir déjà à quelques mois et voire quelques années auparavant. À la base, Konami, aurait prévu ça aussi on n'est pas sûr en fait c'est aussi des rumeurs mais ça explique tout également donc tu vois quand c'est des rumeurs qui s'imbriquent exactement dans les bonnes cases on est en droit de les étudier de les écouter et de se dire hmm, c'est peut-être pas faux finalement alors la rumeur disait que konami à la base avait décidé de faire un jeu next gen pour la sortie de la ps5 rappelez-vous le trailer de messi qui était magnifique il nous avait dit que ce serait vraiment un jeu next gen etc sauf qu'au bout du compte on n'a pas du tout eu ça pourquoi En fait, ça serait à cause de notre ami Kimura qui, lui, aurait réussi à convaincre les investisseurs et notamment les dirigeants de Konami plutôt que de faire un jeu PS5 next-gen, de faire un jeu cross platform plutôt mobile. Il leur a dit « Regardez, les jeux mobiles, ça rapporte plein d'argent. » Blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, ils sont tombés dans le panneau. Ils ont, du coup, écouté Kimura. Ils lui ont fait confiance à 100%. Résultat des cons, bah, on a ce qu'on a aujourd'hui une catastrophe industrielle, aussi bien dans l'opinion publique que dans les médias, que manette en main, hein, ça franchement, pratiquement tout le monde est d'accord avec ça. Forcément, on se disait, il va y avoir des conséquences chez Konami. C'est n'est pas possible. Dans toutes les entreprises, quand tu un mec qui fait une connerie, bah forcément, il en paye le prix. Soit il est viré, soit il est dégradé, bref, il en paye le prix. Là, chez Konami, pour l'instant, on n'avait eu aucune info par rapport à ça après vous savez c'est des entreprises japonaises hein. on ne dit pas les choses on n'est pas là à faire des communiqués de presse pour dire tiens lui il a merdé lui on le dégage non ça se fait pas pourquoi parce qu'en fait ils admettraient que eux mêmes ont fait une erreur de l'écouter donc en fait au niveau du japon ça marche pas comme ça pourquoi ils ont repoussé le jeu aussi longtemps bah en fait l'explication du coup elle est là ils auraient décidé de se laisser du temps beaucoup de temps pour deux raisons la première ils essayeraient de vendre la licence un autre studio, tu vois. Donc ça, je pense qu'on est beaucoup à faire la fête. On est beaucoup à se dire, mais c'est énorme Franchement, c'est énorme Imagine, ils le vendent à Touquet. On sait que Touquet, ils sont en discussion avec la FIFA pour acheter le nom de FIFA pour faire un jeu de foot. Est-ce que du coup, ce serait pas le moment aussi d'acheter la licence de PES Faire un gros mix de ça et nous sortir une dinguerie, un jeu de foot de fou, là, franchement, je sais que ça vous laisse rêveur. Vous avez été plein à me dire ça dans les commentaires de ma vidéo sur Touquet 23. Euh, c'est possible. Après, bon, ça reste du rêve, mais la rumeur, c'est qu'ils essaieraient de vendre la licence pendant ce laps de temps. La deuxième rumeur, et qui, vous allez voir, n'est pas incompatible avec la première, hein, parce que la première, peut-être que c'est l'idéal, mais ils sont bien obligés de se trouver une route de secours au cas où ça ne marche pas. La deuxième, c'est que le monsieur Kimura, là, ils lui ont dit, bah, t'es gentil, t'as fait une grosse connerie, on t'a fait confiance, derrière, ça n'a pas du tout marché, bah, tu te mets sur le côté, tu nous laisses travailler. L'équipe de Kimura, lui, il aurait été écarté. Son équipe ne serait plus en charge que du jeu mobile, ce qu'ils font très bien à la base, hein, et du coup, ils vont nous sortir un jeu mobile qui sera bien euh, sans contestation. Il y a peu de chances que ce soit mauvais. Ils savent bien faire les jeux mobiles, laissons-les faire les jeux mobiles, et du coup, ils auraient constituer une nouvelle équipe pour travailler pendant sept mois sur eFootball. Ce qui veut dire, si cette logique est respectée, qu'au printemps, on pourrait avoir un eFootball complètement différent, complètement nouveau, sans tous les défauts présents dans cet eFootball qui, on ne va pas se mentir, nous semble pratiquement impossible à corriger parce qu'on voit que c'est pratiquement... Dans le moteur même, on voit que c'est pratiquement des problèmes de base qui sont compliqués à gérer. Si cette nouvelle équipe constituée était une équipe qui travaillait sur les anciens PES et qu'on retrouve l'esprit PES, l'esprit du gameplay de PES aussi bien que sur le 19-20-21, même si 19 était bien meilleur que le 20-21, mais voilà, si on a au moins un aussi bon gameplay, déjà, je pense que tous les fans de PES comme moi, on va souffler. On va se dire... Au moins, on a un jeu avec un bon gameplay. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir un bon contenu. Mais bref, nous, à la base, on arrive à se contenter d'un bon gameplay, ce qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Donc, tu vois, ça voudrait dire que ce report de 7 mois, il a des explications logiques, alors que si tu réfléchis comme ça, il n'y a aucune logique à faire un report aussi lointain. Donc, 7 mois, pour soit réussir à vendre la licence, soit que le nouveau studio nous fasse un jeu correct bah moi franchement rien que ça je suis déjà beaucoup plus hypé et ça me redonne de l'espoir bon ça veut pas dire qu'à la fin ce sera bien mais avec une nouvelle équipe et sans le monsieur Kimura là qui les a convaincus qu'un jeu mobile sur console c'était une bonne idée je pense qu'on est déjà beaucoup beaucoup beaucoup plus avancé que ce qu'on est aujourd'hui des rumeurs bien sûr on en aura beaucoup jusqu'à la sortie au printemps mais celle là je voulais absolument vous en parler parce qu'en fait comme je vous l'ai dit quand tes rumeurs elles expliquent plein de choses inexplicables et que ça rentre parfaitement dans les cases tu te dis ils doivent franchement pas être si loin du compte et pas être si loin de la vérité en tout cas moi encore une fois c'est les premières rumeurs qui me hype depuis bien bien bien longtemps dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et vous qu'est ce que vous préféreriez vous préféreriez que ce soit carrément vendu à un autre éditeur ou alors que ce soit une vraie équipe pesienne qui nous fasse un vrai PES de ce e-football chelou. Voilà, dites-moi, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous fais des bisous, c'était Luthor. Moi, je retourne bosser. Un, hein. Ciao, les mecs.